Shalom à toi, adorateur, shalom à toi, adoratrice. Il est l'heure de notre rencontre. Et ce soir, nous allons encore adorer notre papa. Nous allons encore lever vers lui des prières. Nous allons encore dire qu'il est bon, qu'il est Dieu. Nous allons encore dire qu'il a fait des merveilles dans nos vies. Nous allons encore glorifier son nom. C'est pourquoi mon frère adorateur, ma soeur adoratrice, je voudrais que déjà tu commences à dire merci à ton Dieu. Dis-lui merci pour la belle journée que tu as passée. Dis-lui merci parce qu'il ne t'a pas abandonné pendant cette journée. Il n'a pas permis que tu aies de mauvaises rencontres. Il n'a pas permis que tu entendes de mauvaises nouvelles. C'est pourquoi tu es connecté ce soir. Alors, dis-lui merci pour la belle journée qu'il t'a donnée. Dis-lui merci parce qu'il n'a pas fait que garder toi seul. Pendant qu'il te gardait, il a aussi gardé tous ceux qui te sont chers. Il a gardé tes parents, il a gardé ta famille, il a gardé tes enfants. Dis-lui merci pour cela. dis merci ce soir au oh Dieu Tout-Puissant, à celui-là même qui tient ta vie, qui tient ma vie entre ses mains. Dis-lui merci ce soir. Nous allons lui dire merci. Et nous allons l'inviter à venir prendre toute la place. Que ce ne soit pour une personne qui soit écoutée, qui soit entendue au travers de ce direct, mais que ce soit l'Esprit Saint lui-même qui vient se manifester ce soir sur notre plateforme. Demande cela au Saint-Esprit. Dis-lui que ce soir, tu veux qu'il te touche, tu veux le sentir, tu veux... Savoir que tu n'es pas seul. Tu veux qu'il soit près de toi. Tu veux qu'il te prenne dans ses bras. Ce soir, appelle le Saint-Esprit. Appelle l'Esprit de Dieu ce soir. Appelle le roi des rois ce soir. Et tu vas le faire avec ce cantique du groupe Eden. Je voudrais que nous puissions introduire notre moment avec le groupe Eden parce que je voudrais que ce soit le saint esprit vraiment qui vienne prendre tout le contrôle que toute subjectivité même s'éloigne de ce ce, ce ce direct là que ce soit le saint esprit lui-même qui soit vu alors nous allons l'appeler avec le groupe avec le groupe Eden nous allons appeler le saint esprit Appelle le Saint-Esprit ce soir, parce que toi, tu n'as pas envie d'être seul. Je dis, appelle le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit lui-même vienne prendre tout le contrôle. Que le Saint-Esprit lui-même vienne disposer toute toutes choses. Parce que nous, nous sommes des hommes, nous sommes limités. Nous sommes des hommes, nous ne connaissons pas tout. Il est Dieu, il est sans limite, il est nos limites, il sait tout. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que nous l'appelions, appelle-le, appelle le, appelle le Saint-Esprit ce soir, que ce soit lui-même qui vienne prendre le contrôle de ce direct. Oui, c'est l'heure, appelle le Saint-Esprit. Dis-lui qu'il est l'heure maintenant, qu'il vienne se manifester sur notre plateforme, en ce jour, en ce lundi du 31 janvier, en ce dernier jour du premier mois de l'année. Que le Saint-Esprit lui-même vienne maintenant. Que lui-même vienne prendre tout le contrôle. Qu'il vienne maintenant. Qu'il vienne nous rendre capables des choses extraordinaires. Qu'il vienne nous rendre capables des choses que nous ne pouvions pas faire. Que ce soir nous ne soyons pas seuls. Que nous soyons avec le Saint-Esprit. Que, que nous puissions l'adorer comme il se doit. Ce soir... Appelons, appelons le Saint-Esprit avec le groupe Eden, appelons-le. Appelons-le. Oui, quelle que soit la situation que nous vivons, appelons le Saint-Esprit. Parce que c'est de lui que nous devons avoir soif. Oh, Ténel, nous te disons merci ce soir. Merci pour tout ce que tu fais. Toi seul peux guérir. Toi seul peux restaurer. C'est pourquoi c'est toi que nous appelons ce soir. Nous n'appelons pas un médecin humain. Nous n'appelons pas une personne, un frère, une soeur, un époux, une épouse, un enfant. Mais c'est toi, Saint-Esprit, que nous appelons. Alors ce soir, viens te manifester. Viens, viens, viens. Viens, viens nous toucher ce soir, Saint-Esprit. Ne nous laisse pas sans toi. Nous avons besoin de toi. Parce que seuls nous ne pouvons rien, seuls nous ne savons rien, seuls nous ne pouvons rien, Seigneur c'est en toi que nous sommes fortifiés, ce soir viens Saint-Esprit, viens prendre tout le contrôle, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi Saint-Esprit, viens et parle à notre cœur ce soir, viens et parle à notre cœur ce soir, nous avons besoin de savoir que nous ne sommes pas seuls, quelles que soient les tribulations, nous, quelles que soient les joies Nous avons besoin de savoir que nous ne sommes pas seuls C'est pourquoi Saint-Esprit, ce soir, viens. Viens inonder nos cœurs, viens inonder nos vies Oh, Saint-Esprit Oui, Papa, nous avons besoin De parler en langue ce soir Nous avons besoin d'être touchés par ton esprit Nous avons besoin Oh, Papa d'avoir des révélations, papa. Nous avons besoin de connaître la profondeur de ta parole. Ce soir, papa. Oh, agis. Oui, c'est l'heure. Viens maintenant, Saint-Esprit. Viens prendre toute la place. Viens, Saint-Esprit, ce soir. Nous ne voulons pas faire des choses avec notre chair, mais nous voulons le faire spirituellement ce soir. Allons, papa, nous avons besoin de toi. Viens, viens, il est l'heure maintenant. Viens prendre ta place viens esprit de dieu viens ce soir merci jésus merci papa merci éternel des armes merci au oh, jésus christ de nazareth merci père merci adonai merci parce que ton esprit se nous restaure et nous rend fort, nous rend capable des choses extraordinaires merci saint esprit merci pour ta présence ce soir Merci pour ta présence ce soir. Merci parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Merci parce que nous savons que c'est sous ton saut que nous avons mis ce direct là. Alors Saint-Esprit, viens maintenant te manifester. Viens maintenant diriger. Viens contrôler. Viens nous orienter. Parce que nous savons que si nous sommes en toi, nous ne nous, nous, ne nous perdrons jamais. Nous savons que si c'est toi qui gouvernes, nous n'allons jamais... Avoir de naufrages. Nous savons que si c'est toi qui es à bord du bateau, nous n'irons jamais dans les profondeurs de la mer. Éternel, nous te disons merci ce soir pour ta présence sur cette plateforme. Nous te disons merci pour ta présence dans chaque domicile de tous les, les, les adorateurs et les adoratrices qui sont connectés. Et même ceux qui ne sont pas connectés, éternel Dieu de gloire, nous savons que tu es avec eux. Merci Jésus, merci Père pour tout ce que tu fais, merci pour tes miracles dans nos vies, merci pour tout ce que tu fais pour nous Papa, merci Papa pour le don de souffle de vie, merci éternel parce que c'est déjà un grand miracle que nous puissions nous réveiller chaque matin et que nous puissions faire tout ce que nous avons à faire de par nous-mêmes, éternel c'est un miracle. Nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci pour ta grâce dans la vie de nos familles. Nous te disons merci, Papa. Parce que comme je le disais au début, si nous sommes connectés ce soir, c'est parce que, Seigneur, nous n'avons nous pas appris de mauvaises nouvelles, de nouvelles qui vont nous attrisser, qui vont nous faire oublier. Même qu'à 21 ans, nous devons prier. Nous n'avons pas, pas appris ces nouvelles-là, Seigneur, parce que tu nous as gardés. Nous et nos familles, ce soir, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Papa. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Nous voulons te dire merci parce que tu te fais connaître à nous. Nous voulons te dire merci. Alléluia. Ce soir, comme quand j'avais fait mon poste, je t'avais dit, ce soir, il fallait que nous venions réveiller le souvenir. Nous venons réveiller le souvenir. Nous venons réveiller la mémoire du Dieu de souvenir. Alléluia. Le Dieu qui se souvient toujours de, de, de, de nous. Alléluia. C'est parce qu'il se souvient toujours de nous qu'il fait toutes choses bonnes pour nous. Alléluia. C'est un Dieu qui ne nous a pas abandonnés. C'est un Dieu. C'est vrai. Peut-être que tu peux recevoir des prophéties. Des révélations peuvent être faites sur faites, faites, faites ta vie. Mais tu ne vois pas. Peut-être... Euh, euh, L'accomplissement de tout cela Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas là Mais le jour du souvenir Tu vas voir Qu'il va, va se rappeler Tout ce qu'il avait promis Tout ce qu'il avait dit par la bouche de ses prophètes Tout ce qu'il avait dit par la bouche de ses serviteurs En ce qui concerne ta vie Alléluia Parce que Comme le dit C'est la Bible qui est notre boussole Quand nous prenons la Bible Nous voyons que dans la Bible le Seigneur s'est souvenu de certaines personnes. Mais regarde, laisse-moi même te parler, entre nous humains, entre nous hommes, regarde, quand tu as rendu un service à quelqu'un, quand tu as rendu un service à quelqu'un, il te devient tout de suite redevable. En tout cas, si c'est une personne reconnaissante, parce qu'il y a beaucoup d'ingrats, il y a des ingrats notois même. Ils ne sont pas obligés de reconnaître ce que tu as fait un jour pour eux. Mais pour des personnes reconnaissantes, Regarde quand tu as fait du bien pour ces personnes-là. Imagine le jour où tu es coincé, où tu as besoin de ces personnes-là. Ces personnes-là n'hésitent pas à t'aider parce qu'elles se souviennent. Elles ont le souvenir de ce que tu avais fait dans leur vie. Alléluia. Elles se souviennent, ces personnes-là se souviennent. Et à cause du souvenir de toi t'es bienfaits bien fait dans leur vie, ces personnes-là te viennent en aide. Ces personnes-là, même si elles ne peuvent pas elles te mettent en contact, elle crée une connexion pour toi. Afin que toi, ton problème soit résolu. Alléluia. Tu vois un peu, au niveau des hommes, comment le souvenir est. Ce que le souvenir fait. C'est pourquoi je veux que tu prennes ta Bible. On va aller dans le souvenir au niveau des hommes. On va aller dans le livre d'Esther. On va aller dans le livre d'Esther. Alléluia. On va aller dans le livre d'Esther on va aller dans le livre d'Esther dans le livre d'Esther je parle de souvenirs entre nous humains hein? entre nous humains, le roi on va aller dans Esther 6 Esther chapitre 6 à partir du verset 1 Alléluia la Bible dit cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Alléluia. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. Il les lut devant le. On les lut pardon devant le roi. Alléluia. Regarde, même nous en tant qu'hommes, nous consignons dans un livre les bienfaits. Regarde le livre que le roi. A demandé le roi Assyrus C'est ce qu'il a demandé Il a demandé le livre des annales Le livre des chroniques C'est-à-dire qu'il marque On marque quelque part les espoirs On marque quelque part les, les services Rendus Ça c'est humainement que c'est fait Ce sont des humains, c'est le roi Le roi Assyrus Et je continue ma lecture, il dit Verset 2 Et l'on trouva écrit Ce que Mardoché avait relevé révélé pardon, au sujet de Bictan et de Teresh, les deux uniques du roi, gars du Seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Alléluia. Quand tu lis le chapitre précédent, ou bien les versets précédents, tu vas voir que les deux uniques dont on parle ici étaient en train de comploter quelque chose. Ils voulaient, ils voulaient attenter à la vie du roi. Et c'est Mardoché qui était toujours assis à la porte du roi, qui a entendu cette combine qui a entendu ce complot. Et il en a fait part à Esther, sa nièce, qui était la femme du roi Assyrus. Il en a fait part. Et automatiquement, quand ils ont vérifié, ils ont vu que c'était vrai. Et ça, ça a été noté dans un livre. Alléluia. Parce que là, on peut dire que eh, eh, Mardoché a sauvé la vie du roi Assyrus. Et ce jour-là, parce qu'il devait se souvenir de ce que fait pour lui, regarde, la Bible dit nuit là, le roi ne peut pas dormir. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur veut que quelqu'un se souvienne de toi, il coupe le sommeil à cette personne-là. Je dis quand le Seigneur veut que quelqu'un se souvienne de toi. C'est-à-dire que tant que cette personne-là ne s'est pas souvenue, tant que le souvenir n'est pas apparu dans la vie de cette personne-là. Je dis, le Seigneur même permet qu'il ne soit pas tranquille. Alléluia. Si tu as déjà remarqué, il y a des gens qui vont te dire, pardon, pardon, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, comme si quelque chose était en train de les chauffer. Ils vont te dire, viens, viens, viens, viens, viens prendre maintenant. Regarde, tu m'avais dit telle chose Viens. C'est parce que ces personnes-là n'arrivent pas à dormir. Parce que le Seigneur a mis ton souvenir dans leur cœur. Alléluia. Le souvenir, de ce que tu as fait là. Le Seigneur a mis ça dans leur cœur. C'est pourquoi il se lève un matin, toi-même tu es étonné. Peut-être même que tu as demandé une chose depuis longtemps, on ne te l'accordait pas. Mais et un jour, c'est comme s'il y avait du feu, avec empressement. On te dit, bon tiens, tiens, tiens cette chose. Mais c'est parce que le Seigneur n'a pas laissé, cette personne a dormi comme il a fait pour le roi Assyrie. La vie dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques, on les lut devant le roi. Verset 2, et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet des bitanes et des terrestres, les deux uniques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyris. Verset 3, le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela Alléluia! Alléluia Tu as certainement fait des choses extraordinaires pour l'éternel. Tu as certainement fait même des choses pour les hommes. Mais tu n'as pas encore reçu la, la, la récompense qu'il faut. La récompense qui, qui, qui, qui doit être, qui accompagne ce que tu as fait dans la vie de quelqu'un. Mais laisse-moi te dire que quand le souvenir, le Seigneur va mettre le souvenir de ce que tu as fait là, dans, la, dans, dans le cœur de, de ceux à qui tu as fait du bien. Le Seigneur va le faire pour toi. Il est le Dieu du souvenir. Il va le faire pour toi. Regarde ce qu'il a fait pour Mardoché. Mardoché, il était là devant la porte. Il souffrait, il était là. Mais regarde comment elle a été élevée. Regarde comment les plans d'Aman contre sa vie ont été et déjoués. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur va déjouer tous les plans de l'ennemi sur ta vie. C'est comme ça. Quand il va se souvenir de toi, alors ce soir, demande au Seigneur de se souvenir de toi. C'est important que l'Éternel se souvienne de toi. Alléluia. C'est important qu'il se souvienne de toi. Et quand il s'est souvenu de, de Mardoché, des bienfaits, des exploits de Mardoché, il a carmoni Mardoché à l'acte. C'est-à-dire qu'il lui a fait les grands honneurs. C'est-à-dire qu'Aman, c'est qu'il avait voulu que ce soit fait pour lui. Imagine déjà la place d'Aman même dans, dans, dans, dans le dispositif du roi. Et il voulait encore plus. Et ce sont ces honneurs-là qui ont été accordés à Mardoché. À cause du souvenir. Alléluia. Alléluia. C'est pour te dire que, vraiment, accrochons-nous. Continuons ce que nous avons commencé. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est en train d'être consigné dans le livre de Dieu. Alléluia. Tout cela est, est, est, est en train d'être, oh, alléluia, en train d'être consigné dans le livre. Tout ce que nous faisons, ne pensons pas que nous faisons en vain. Regarde quand tu annonces Jésus à quelqu'un. Ne pense pas que tu es en train de te fatiguer. Ne pense pas que tu es en train de le faire en, en vain. Même si tu es allé quelque part, que tu as été refoulé, même si tu es, es mis dans les rues, que tu as crié que Personne ne t'a écouté, que même les gens se sont moqués de toi. Ne regarde pas cela. Regarde le fait que toi, tu es en train d'inscrire de, de, de tes exploits dans le livre de, de Dieu. Alléluia. Afin qu'au jour où, il, il, il, le, au, au moment opportun, ils se souviennent de toi. Alléluia. On va aller encore dans un autre livre. Tu nous parle encore du souvenir. Un autre livre qui nous parle du souvenir. On va prendre Samuel. On va aller dans 1 Samuel. 1 Samuel, verset 19. En fait, on va lire la deuxième partie du verset 19. Où la Bible dit, El connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Alléluia. L'éternel s'est souvenu de Anne. Nous tous nous connaissons un peu l'histoire d'Anne. Anne, qui montait chaque année avec son mari pour aller offrir, pour aller voir le, le, le prophète, lui faire des dons, des offrandes. Anne avait une seule prière. Mais ça a pris le nombre d'années que ça a pris. Mais Anne n'a pas relâché. Anne ne s'est pas découragée. Anne n'a pas dit mais depuis là, je fais ça, mais le Seigneur, je ne vois rien. Anne n'a pas dit ça. Anne a continué. Anne a continué. Et dans 1 Samuel 1, au verset 19, la deuxième la Bible dit, « Elle connu Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. » Alléluia. Quand le Seigneur se souvient de toi, quand le Seigneur se souvient de toi, regarde ce qu'il fait. Il lui a donné un enfant. Alléluia. Cet enfant qu'elle a tant cherché, cet enfant pour qui elle pleurait, cet enfant pour qui même elle priait jusqu'au point où le prophète la prenne pour une, une personne ivre. Alléluia. Alors c'est pour te dire que c'est dans l'endurance, c'est dans dans, dans, dans, dans, comme, dans ce que je vais dire, dans la persévérance, que le Seigneur va se souvenir de toi. Donc ne lâche pas prise. Sache qu'un jour, il va se souvenir. Regarde. La Bible dit, « Et l'éternel se souvient d'elle. » Alléluia. Il faut que l'éternel se souvienne de nous, sur cette plateforme-là. Il faut que l'éternel se souvienne de nous. Regarde encore le souvenir de l'éternel dans Genèse. Dans Genèse. Quand je vais dans Genèse 8, à partir du verset 1. Genèse 8, à partir du verset 1. La Bible dit, « Dieu se souvient de Noé. » Alléluia. « Dieu se souvient de Noé. » De tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Alléluia. Alléluia. Tu vois un peu, je commençais par te montrer le souvenir de, de, de, de, de, de, de, de l'homme. C'est-à-dire, le roi a assuré ses souvenirs de ce que, en tant qu'humain, il a ses souvenirs de ce que Mardocha a fait pour lui. Mais regarde maintenant, c'est que l'éternel Dieu. Quand lui se souvient de toi, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui s'est passé avec Noé. Pendant que le déluge détruisait toute la terre, Noé, avec tous ceux qu'il avait, avec lui, tous les animaux, même les animaux étaient sauvés. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui lui avait dit. Pendant qu'il y avait la c'était quand qu'il y avait n'importe quoi dans la ville où Noé se trouvait, et que le Seigneur lui a dit de faire lâche. Il a obéi l'obéissance. Il a obéi pour dire Mais regarde, quand je suis en train de fermer les gens, on se moque de moi. Oui, c'est ça. Certainement que tu, tu évangélises. Certainement que tu, tu, tu es dans des groupes de prière. Certainement que quand tu es avec tes amis, que tu commences à parler de Dieu, on se moque. On dit, le pasteur ou bien ah, la prophétesse. Bien. On se moque. Mais toi, ne regarde pas. Ne regarde pas cela. Regarde le fait que toi, tu es en train de marquer. Toi, tu es en train de, de, de, de faire consigner tes, tes désespoirs, de faire consigner tes œuvres dans le livre du souvenir. Parce qu'au moment opportun, le Seigneur va se souvenir. Il y a comment il se souvenir de Anne. Regarde comment il se souvenait de Noé. Alléluia. Alors ce soir, je voudrais que tu demandes au Seigneur de se souvenir de toi. Toi-même, regarde dans ta vie tout ce que tu as fait pour le Seigneur. Regarde, le fait que même tu sois sur cette plateforme. Il y en a pour qui ça fait deux ans, nous sommes dans la deuxième année. Il y en a, ça fait quelques mois. Mais le fait d'être fidèle, le fait d'être là tous les soirs, regarde, tu es en train de marquer le livre des souvenirs. Tu es en train de faire consigner tes œuvres dans le livre de, de, de souvenirs comme ça. Donc, demande au Seigneur de se souvenir de toi au moment opportun. Prie, prie ce soir, demande cela au Seigneur. Dis Jésus-Christ. Oh, me voici. Je pouvais être ailleurs. Je pouvais être en train de faire autre chose. Je pouvais être, peut-être que quelqu'un m'a donné un rendez-vous, peut-être même pour de l'argent. Je pouvais être en train d'encaisser. Je pouvais être en train de faire, je sais pas, une activité peut-être qui me rapporterait tout de suite. Mais Seigneur, j'ai abandonné tout cela. Et je suis ce soir connectée. Je suis là, Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Cette année, souviens-toi de moi. Souviens-toi de Jojo. Jojo a beaucoup pleuré. Souviens-toi de Jojo. Cette année, souviens-toi de Jojo. Souviens-toi de nous, Jésus, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous, cette année, souviens-toi de nous, Alléluia Seigneur, souviens-toi de nous, souviens-toi de chaque adorateur sur cette plateforme, souviens-toi de chaque adoratrice sur cette plateforme, tu connais Seigneur leurs besoins, souviens-toi d'eux papa. Souviens-toi d'eux, papa. Ils ont certainement crié à toi pour une situation. Ils ont certainement prié. Ils ont certainement jeûné. Ils ont certainement fait des actions, des offrandes, des, act des actions de grâce éternelle. Certainement. Oh, papa, souviens-toi d'eux maintenant. Souviens-toi d'un adorateur ce soir, papa. Souviens-toi d'une adoratrice ce soir, papa. Nous avons besoin que tu te souviennes de nous, éternel. Souviens-toi de nous, papa. Souviens-toi de nous, papa. Souviens-toi de nous, papa. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Jésus. Souviens-toi, papa. Souviens-toi de nous maintenant. Souviens-toi de nous maintenant. Seigneur, si tu l'as fait pour Anne, papa, si tu l'as fait pour Noé, si tu l'as fait, au mais pour la belle-mère de Pierre, si tu l'as fait, éternel, Dieu devoir pour la veuve de Naïm, si tu l'as fait, Jésus, je ne sais combien de fois pour la femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans, si tu l'as fait, Seigneur, pour le paralytique depuis 38 ans, papa, si tu l'as fait pour les autres, Seigneur, Oh, fais-le pour nous aussi. Fais-le pour nous aussi. Nous avons besoin de te voir à l'œuf. Nous avons besoin de sentir ta présence dans nos vies. Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Parce que nous nous sommes donnés entièrement à toi. Nous nous sommes donnés. Nous nous avons tout laissé, Papa. Aujourd'hui, en ce début de, de, de, de semaine, nous avons tout laissé, Papa, pour venir nous connecter. Papa, souviens-toi de nous. Papa, souviens-toi de nous. Ne nous laisse pas sans toi. Nous avons besoin de savoir que nous sommes dans le vrai. Nous avons besoin de savoir que nous, que nous ne sommes pas euh, euh, en train de perdre notre temps. Nous avons besoin de le savoir. Papa, oh, souviens-toi de nous maintenant. Souviens-toi de nous maintenant. Souviens-toi de nous. Parce que nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Saint-Esprit, nous sommes à toi. Ce soir, mon frère adorateur, Ma soeur adoratrice, je voudrais te mettre encore un cantique. Le cantique euh, de, du groupe Eden encore. Toujours Eden. Non, pas ce soir. Le cantique du groupe Eden qui dit qui dit je suis à toi. Parce que ce soir, je voudrais que tu dises au Seigneur que tu es tout à lui. Je voudrais que tu lui dises que tu es tout à lui ce soir. Je voudrais te faire écouter cela. Et que tu chantes avec le groupe Eden. Parce que ce soir, je voudrais que tu te donnes tout entier, tout entier Seigneur, à lui. Ce soir, je voudrais qu'ensemble, nous puissions écouter le groupe Eden. Avec le cantique, je suis à toi. Ce soir, je voudrais que nous puissions écouter cela. Oui, dis au Seigneur que tu es tout à lui. Tu es tout à lui, Seigneur. Dis-le lui. Il a besoin de le savoir, il a besoin de t'entendre lui dire. Dis-lui cela. Dis-lui cela. Dis-lui cela ce soir. Avec le crou éternel. Dis au Seigneur que tu es tout à lui. Tu es tout à lui. Dis-lui cela. Seigneur, je suis à toi, nous sommes à toi. C'est parce que nous sommes à toi. Alléluia. Oh, Seigneur, nous sommes à toi. Oui, Seigneur. Alléluia. Nous sommes à toi, Seigneur. Oui, nous sommes à toi, Papa. Il a dit ce soir, dis au Seigneur que tu as à lui, donne-toi tout entière, donne-lui ton cœur, donne-lui ta, ta ta ta ton esprit, ton âme, ton corps. Oui, parce que c'est lui qui est, qui a la réussite. Oh Jésus, merci. De... C'est fini, fini, fini, fini. Je ai... Oh Jésus, merci. Merci papa parce que tu nous as aimés. Oh Jésus. Oui, nous avons pleuré sur cette plateforme. Oh Jésus. Non, avec lui, ce n'est jamais fini. Jésus. Oh, t'es nette, Dieu de gloire. Nous te disons merci en ce soir. Merci, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es bon. Merci, parce que Jésus, oh, tonneur, tu nous as relevé »« Tu nous as relevé pendant que nous étions, Seigneur, Dieu de gloire, dans la détresse, Papa. Oh, tu étais avec nous, oh, Papa. Oh, merci, Éternel. Oh, Jésus, nous ne voulons plus te quitter, Papa pourquoi nous sommes sur cette plateforme tous les jours à partir de 21h. -E. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes à toi, nous sommes à toi, nous sommes à toi. Je suis à toi, merci Seigneur, merci Éternel. Merci Éternel des amis. Merci Jésus. Dis-le-lui, dis-lui ce soir que tu, tu lui appartiens. Oh, merci Jésus. Merci papa. Nous sommes à toi sur cette plateforme. Nous sommes à toi éternel, mon frère, adorateur à toi. Ma soeur adoratrice est à toi. Emilienne est à toi, Corinne est à toi, Georges est à toi, Emma Doyon est à toi, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là, sur cette plateforme. Nous sommes à toi, éternel Dieu de gloire. Nous savons que tu peux tout dans nos vies, papa. Nous savons que nous ne devons pas compter sur les hommes, parce que les hommes, ils peuvent te lâcher pendant que tu as le plus besoin d'eux, éternel Dieu de gloire. Oh, Jésus, apprends-nous à t'aimer davantage. On te connaît, on te connaît. Papa, apprends-nous à te connaître. Oh Jésus, éternel Dieu de gloire, Papa, Seigneur, apprends-nous à te connaître. Ta oui, apprends-nous à aimer ta parole, que ta Bible, la Bible soit sur nos, la Bible soit toujours sur nos lèvres. Oh merci Jésus. Merci de... Oh Jésus, merci. Merci. Merci d'avoir frappé à la porte de nos cœurs. Nous avons répondu. Parce que tu es la solution. Merci Jésus. Oh Papa. Oui, nous sommes là, Papa. Nous sommes là. Nous sommes là. Tous les soirs, à partir de 21h, nous sommes là. Éternel Dieu de gloire. Nous sommes là, Jésus, regarde, regarde. Nous avons notre cœur tout entier à toi. Regarde. Oh, souviens-toi de nous sur cette plateforme d'Éternel. Souviens-toi de nous sur cette plateforme. Souviens-toi de chacun des adorateurs. Souviens-toi de chacune des adoratrices, papa. Nous avons besoin de toi. Souviens-toi d'Élise pour la vie. Souviens-toi, Éternel Dieu de gloire, de, de tous ceux qui sont oh, connectés ce soir souviens toi même de ceux qui ne le sont pas, Papa. Oh, Jésus-Christ, souviens-toi de Cathy, souviens-toi d'Angelina, souviens-toi, oh Jésus, souviens-toi, souviens-toi de Félicienne, souviens-toi de Chantal, souviens-toi de Béatrice, Papa, souviens-toi de Daniel, souviens-toi oh, d'Alex, souviens-toi de Franklin, souviens-toi de Renaud, souviens-toi d'Emmanuel, souviens-toi, Seigneur, des frères et sœurs d'orateurs, souviens-toi de notre papa oh, jésus oh, jésus oh oui c'est toi qui as tout pour nous papa ce soir nous sommes là viens par là notre cœur oh yo oh, oh, oh, oh, oh. Oh, jésus oh, oh. j'ai dit prie pendant que le cantique passe prie Donne-toi entièrement à ton Dieu ce soir. Où tu vas? Dis-lui cela. Comme tu vas. Oh, dis-lui de te façonner. Il te rend meilleur. Où tu vas Où tu vas Oh Jésus. Il ne va jamais te perdre. Il va t'emmener sur les sentiers. De la, de, de, de, du bonheur. Oh, merci, Éternel des amis. Merci, Dieu de gloire. Merci, Père. Merci, jova Jiré. Merci, jova Shaman. Merci, Éternel. Merci, Adonai. Merci, Papa. Merci parce que c'est toi qui te souviens de tes enfants. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci. Alléluia. Alléluia, il est trop bon, il est bon notre Dieu, il est bon notre Dieu, donnons-nous tout entièrement à lui, nous allons voir, je dis le 10 avril prochain, nous allons entendre les témoignages, les témoignages, comme je me dis, des témoignages époustouflants, des témoignages extraordinaires, nous allons entendre, ce que Dieu a fait sur cette, sur cette plateforme. Et il va faire encore plus. plus. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Regarde, là où tu pensais que tout était fini, là où tu pensais que tout était arrêté. Là où tu pensais qu'il n'y avait plus rien à faire. Je te dis, c'est maintenant là où la main de l'éternel commence dans ta vie. Mon frère adorateur, ma soeur adoratrice, toi qui étais gagné par le découragement, toi qui étais gagné, toi qui te disais, « Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi ça ne marche pas pour moi Pourquoi ça ne va pas pour moi ?» J'ai dit, « Toi, tu auras une grande surprise. »« Tu auras une grande surprise. »« Crois seulement. »« Sois connecté seulement. » Prie seulement, prends la Bible seulement, tu vas voir, tout y est, tout y est, tout y est, tout y est. Beaucoup de clés sont dans la Bible. Beaucoup de clés sont dans la Bible pour t'ouvrir des portes inespérées, des portes inimaginables. Alléluia. Alléluia, fais seulement la volonté de Dieu. Fais seulement la volonté de Dieu, tu verras. Tu verras. Il ne va pas te laisser comme ça. Oui, mais oui, il a dit, Quelqu'un ne va pas quitter sa famille, son père, son... Eh, ses frères, ses soeurs, venir à lui et puis rester tellement. Il évite même que tous ceux qui parlent de lui véritablement soient dans la confusion. Alléluia. Et c'est fort de cela que nous devons nous accrocher. Que nous devons toujours le mettre à la place où il faut. Que nous devons toujours oh, faire des actes que le Seigneur va pouvoir noter. Dans son livre de souvenirs. Il faut que nous fassions toujours des actes. Vous avez vu que les passages qu'on a lus. Ce sont des gens qui ont marqué Dieu. Par ce qu'ils ont fait. Alléluia. Soit par la foi. Soit, regardez par exemple le centenier romain. Il a dit au Seigneur, si tu le veux, tu peux guérir mon serviteur. Sans même que tu ne te déplaces. Alléluia. Il a fait la démonstration de sa foi. Et le Seigneur s'est souvenu de lui en guérissant son, son, son, son, son, son serviteur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Nous avons beaucoup de façons de démontrer à Dieu que nous travaillons pour lui. Nous avons beaucoup de façons de lui, de lui démontrer cela. Alors faisons. Démontrons notre amour à notre Dieu. Montrons que oui, celui d'abord, n'a-t-il pas dans sa parole Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Donc, il doit être notre priorité. Il doit être avant toute chose. Regarde, quand tu le mets à la place où il faut, là. je dis, il fait des choses extraordinaires dans ta vie. Il fait des choses que tu ne peux même pas imaginer. Alléluia. Moi, je vais te donner un petit témoignage. Quand on m'a affecté à Yamsoukro, je suis venue mais je vous assure que le Seigneur, il sait, il sait, quand tu, quand tu travailles pour lui, il sait comment il fait pour que tu, aies, tu trouves grâce aux yeux de tous. Je vous ai dit que pour ceux qui sont nouveaux, ce n'est pas pour rien que je m'appelle Royal. Je vous ai dit ça. Depuis même le, le, le dépôt des dossiers du concours qui m'a amené à Yamse Sikro, depuis même le, début, le dépôt de, du dossier jusqu'aux dernières épreuves, le Seigneur s'est glorifié. Alléluia. Il s'est glorifié. Il s'est glorifié. À l'oral, après l'écrit, l'oral même que tout le monde craignait. Parce qu'il y avait de ces sujets techniques-là. On s'est dit, ah si on nous donne quelque chose sur le droit ou bien tu comment on va faire Mais moi quand je suis allée, on me donne les cantines scolaires. cantines scolaires tu ne peut pas parler de ça. Qui ne sait pas ce que c'est qu'une cantine scolaire si ce n'est pas l'éternel qui a guidé ma main vers ce sujet-là, parce qu'il fallait faire c'est un tirage au sort. Et j'ai tiré cela. Et c'était vraiment. Je suis venue à Yamsokro pendant que mes amis sont dans des coins à l'ouest. Parce qu'on a fait une plateforme. Quand ils t'expliquent un peu la, la galère qu'ils vivent, quand ils t'expliquent les difficultés qu'ils vivent, même pour trouver un petit logis, pour pouvoir même être dans un coin décent, ce n'est pas, pas chose aisée. Mais moi, les tenants permis que je vienne dans une autre capitale, à Yamsoukro. Je suis venue à Yamsoukro. Et je vous assure que dans, dans, dans le collège où je suis là, ça dit que ma principale, même moi, je suis assise dans mon bureau, M'appelle paix. Et mon amitié, venons, on va causer. Venons, on va causer. On va venir parler de tout et de rien. Ça dit que je trouvais grâce à ses yeux aussi. Vous comprenez un peu. Jusqu'à jusqu ce que je me perde permettre même, elle me donne trois jours de congé, ça c'est pas bon, mais elle me donne trois jours de congé, moi j'en fais cinq. Et puis quand je viens, elle me regarde, je ne suis pas contente, hein, je ne suis pas contente, et puis c'est fini, après, ma paix, venons, on va causer, vous voyez, C'est-à-dire que c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Quand il se souvient de toi, hein? quand il se souvient de toi, quand j'ai expliqué ici mon témoignage, quelle souffrance je n'ai pas eu. Rejeté, abandonné avec les enfants. Tout seul, tu ne sais où partir. Et c'est en ce moment que des prophéties qui t'amusent, qui, qui, qui, qui même sorte. Quelqu'un qui n'arrive même pas à donner à manger à ses enfants dit Oui, des enfants vont vivre quelque part. Mais est-ce que toi, tu vas croire Tu vas te dire Mais ça, on va faire comment On va dessiner ou quoi Regarde-moi comment on est en train de souffrir. Regarde comment c'est. Mais ce que la, la bouche de l'éternel a dit là, sa mère l'a accompli. Les deux filles sont quelque part là-bas. Moi-même, le Seigneur a permis que moi aussi je puisse voyager. Le Seigneur a permis que je puisse être... J'ai dit, non, il fait. Quand il se souvient de toi, il fait. C'est pourquoi, j'ai dit, disons-lui de se souvenir de nous. Disons à notre papa, prions encore ce soir. Demande au Seigneur de te se souvenir de toi. Demande-lui. Je veux que tu... Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, ta fille. Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Tu sais ce que je t'ai demandé. Tu sais ce que j'ai fait. Tu sais... Seigneur, souviens-toi de moi. Ce soir, demande au Seigneur de se souvenir de toi. Alléluia. Parce que quand le Seigneur se souvient de toi, j'ai dit, non, tout roule. Quand le Seigneur se souvient de toi c'est-à-dire que t es, t es, t es, 20 ans, 30 années de souffrance là c'est comme si c'était un seul jour dis, tu les oublies tu les oublies, alléluia il te faut oublier quand le Seigneur se soutient, souvient de toi là. Il te faut oublier tout ce que tu as eu comme tristesse Quand il se souvient de toi là, Il te fait oublier tout ce que tu as eu comme déboire Alléluia Alors demandons-lui de se souvenir de nous ce soir Demandons au Seigneur Au oh Dieu Tout-Puissant de se souvenir de toi Oh Jésus Ce soir Papa, souviens-toi de moi Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes frères et soeurs ici connectés. Souviens-toi de notre plateforme. Souviens-toi de nous, Éternel. Souviens-toi de nous, papa. Souviens-toi de nous. Nous avons besoin, oh Seigneur, d'aller de, de, de, de, de, de gloire en gloire. Nous avons besoin de démontrer. Que nous t'adorons, papa. Nous avons toi-même, tu as dit dans ta parole, que tu vas mettre la différence entre ceux qui t'adorent et ceux qui ne le font pas. Alléluia, nous, nous t'adorons. Papa, sur si cette plateforme, c'est toi que nous adorons, Oh, Jésus-Christ, c'est toi que nous adorons. Alors, mets la différence. Souviens-toi de nous maintenant. Souviens-toi de nous maintenant. Souviens-toi de nous maintenant. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de Marie-Josée. Souviens-toi de Monique. Souviens-toi d'Emilienne. Souviens-toi de nous, éternel. Souviens-toi de nous ce soir. Nous avons besoin que tu te souviennes de nous. Parce que nous savons que quand toi, tu te souviens de quelqu'un, papa, oh, la personne même, Oh Jésus Christ de Nazareth, la personne ne sait plus que dire. Regardez la joie de Anne. Regardez la joie d'Anne. Regardez même les dix lépreux, hein, Qui ont été guéris. Regardez l'aveugle, les yeux ouverts. Jésus même lui a dit, ne à personne, mais il ne pouvait pas. Il était heureux. Regardez Bâtimé. Regardez. Oh, dernier Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous pouvons te dire que merci parce que nous savons que ce que tu as fait hier, tu le feras encore aujourd'hui. Parce que la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éternel, c'est à toi que nous parlons. C'est à toi que nous adressons ces prières. Papa, souviens-toi de nous. Jésus, souviens-toi de nous. Souviens-toi d'un adorateur ici, Éternel. Souviens-toi d'une adoratrice ici, Éternel. Tu la connais mieux que moi. Si ce soit éternel, depuis hier où Jean Jacques depuis bien m'a appelé, me dit que je dois fait la direction. Éternel Dieu de gloire, et tu as mis à mon cœur de parler du souvenir. C'est parce que certainement, Seigneur, tu es en train de te souvenir de ces personnes-là. Tu connais leurs besoins, Jésus. Tu connais leurs besoins. Tu sais de quoi est-ce qu'ils ont besoin, papa. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi d'eux maintenant. Souviens-toi d'eux maintenant. Nous crions. Tu as dit que si nous mettons ensemble, là, et que Dieu te le voit. Quoi que nous demandons, Seigneur, tu nous le donnes. Et ce soir, nous sommes plus de, je ne sais pas, 1400, combien de personnes, Seigneur, ensemble, unis par le cœur, unis, Seigneur, sur cette plateforme, pour te demander, Seigneur, de te souvenir de nous. Éternel, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Parce que, papa, le 10 avril, le 10 avril, Éternel, le 10 avril, le 10 avril, il faut que le monde entier sache que tu es un groupe, d'adorateur, appelé atmosphère d'adoration et de prière. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, souviens-toi de chaque adorateur, souviens-toi de chaque adoratrice. Oh, papa, éternel, oui, je sais que tu as ouvert ton livre de souvenirs. Je sais que tu as ouvert ton livre de souvenirs. Éternel, Jésus, je te le demande. Je te le demande, Seigneur, fais-le selon ta volonté. Oh, papa, merci. Merci. Merci de te souvenir de nous. Merci de te souvenir de nous. Souviens-toi de Marie-Josée Géouri, papa. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Jésus. Souviens-toi de nous. Nous avons besoin de voir le oh, Seigneur ta gloire dans nos vies. Nous avons besoin de vivre une vie de miracle maintenant, papa. Nous avons besoin de vivre des choses que ceux qui ne croient pas en toi et, et, et, et, ne vivent pas, papa. Nous avons besoin de vivre maintenant dans, dans, de l'extraordinaire. Éternel Dieu de gloire, fais des choses extraordinaires pour nous. Nous avons besoin parce que tu es notre papa et parce que nous sommes tout à toi. Ô oh, Éternel Dieu de gloire, ô oh, Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que nous savons que tu vas faire des miracles dans nos vies. Nous savons que tu vas faire des miracles dans nos vies. Nous les savons. Parce que tu as dit, ô oh Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit que toi, ô oh Jésus, tu as fait des miracles. Mais nous, nous allons faire des miracles plus grands que ce que tu as fait. Alors ça veut dire que des miracles plus grands que ce que tu as fait, Seigneur, vont s'attacher à nos vies. C'est pourquoi ce soir, je voudrais qu'en son, mon frère adorateur, ma soeur adoratrice, si tu sais que tu es dans le miracle, si tu sais que le Seigneur va faire des miracles pour toi et qu'il a déjà fait des miracles, qu'il va en faire encore ce soir, je voudrais que tu danses au son de ce cantique de Maman Tania. Maman Tania, il faut que tu t'appelles Miracle, comme elle dit elle s'appelle. C'est comme ça que nous devons nous appeler. Nous nous appelons aussi Miracle sur cette plateforme. Nous appelons aussi Miracle. Oui, Lumière du Christ, tu t'appelles Miracle. Oui, George, tu t'appelles Miracle. Oui, nous appelons Miracle sur cette plateforme. Je veux que nous dansions ensemble. Alléluia. Commence à danser ce soir. Loue ton Dieu maintenant. Parce que ton témoignage sera raconté de génération en génération. Oui, nous sommes tous venus de quelque part. Tu ne peux pas être dans l'abondance et puis on va te parler de Jésus, tu vas écouter. Non, chacun a son histoire. Il t'a tiré de quelque part. T'as t'a lavé. Alléluia. Je vais te voir danser, cher adorateur, cher adoratrice. Il, va, il, va, il, va, il va. Oui, Monique, ton nom est miracle. Nes de Moreau, ton nom est miracle. Georgette, ton nom est miracle. Oui, ce soir nous allons danser. Ça c'est mon nom. On s'en fout de ce que Satan va penser. Miracle, mon nom. Même si Satan ne veut pas. Ça c'est mon nom. Maman Tania, c'est qui chante ça. Miracle mon nom. Même si Satan ne veut pas. Oui, quelles que soient les oppositions, je dis ton nom est miracle. Ya sera raconté. Oui, le avril, on aura les témoignages qui viennent raconter, raconter, raconter Raconter des générations Des générations Il a est mon nom Et si Satan ne veut pas Ça c'est mon nom Oui, Monique, miracle est ton nom Danse, danse pour le Seigneur ce soir Oui, Elise Miracle, miracle est mon nom Mais si Satan ne veut pas Ça c'est mon nom C'est un autre nom Miracle est mon nom Mais si Satan ne veut pas Ça c'est mon nom Oui, nous avons la victoire au nom de Jésus Parce que c'est Jésus que nous prions Merci éternel des armées Oui, nous vivons dans les miracles sur cette plateforme mon nom a changé. Oui, ton nom a changé, mon frère adorateur. Ma soeur adoratrice, ton nom a changé. Tu n'es plus la stérile. La stérilité a vaincu. Je suis à rejeter. Tu n'es plus rejeté. Tu es un papa. Changer mon nom. demain, a changé mon histoire. Je ne suis plus la même. Mon nom son nom a changé. Alléluia. Appelez-moi Mira. Dis comment tu veux qu'on t'appelle. Dis-le. On va t'appeler comme ça. Appelez-moi Mira. C'est mon nouveau, nouveau nom. Appelez-moi béni. Alléluia. Appelez-moi Réveil, Appelez-moi restauré. Mon nom a changé. Ton nom a changé ce soir. Miracle, miracle, mon nom. Tu dois vivre des choses ah, miraculeuses. Tu dois vivre dans le miracle, parce que Dieu dit, ton nom a changé ce soir. Ton nom est miracle. Le Seigneur se souvenu de toi. Ça, c'est mon nom. Yeah, yeah, yeah. C'est fort, c'est fort. Alléluia, c'est fort. Comment ça sortit les faces là-bas ah, ah ah. Mettre le feu maintenant, c'est tout ce qui t'empêche de vivre dans le miracle. Ce soir on va détruire toutes les forteresses. Alléluia. Le feu. Hey. Oui, mais le feu. Feu, feu, feu, Tout ça, l'échec, la sorcellerie, le célibat, tout ça. Le feu de Dieu Le consume au nom de Jésus. Amen. Aïe aïe aïe. Oui, amen. Oh, vaya, vaya. Mm. Oui, dis ton nom. Oui, Monique, tu t'appelles Azossé. Uh -huh. Élise, tu es restaurée. Alléluia. Des générations en générations. Mm, mm, mm, mm. Des générations en générations. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ton témoignage sera raconté de génération en génération, parce que ce soir tu as mis le feu sur tout ce qui t'empêchait de vivre dans le miracle. Tu as mis le feu sur au travers de ce cantique de momentania. Alléluia. alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, ténèl, ce soir nous allons dire merci à notre Dieu pour ce moment de prière. Nous allons lui dire merci parce que c'est lui qui inspire. Nous allons lui dire merci. C'est lui qui donne. C'est lui qui sait le besoin de ses enfants. Et C'est selon ça qu'il inspire celui qui dirige ou celle qui dirige. Alors ce soir, nous allons lui dire merci. Si quelque part tu as senti que ce soir, il a répondu à, à, à, à, à une de tes questions. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce que tu as été connecté sur cette plateforme et tu n'étais pas ailleurs dis merci à Dieu parce que le diable, l'ennemi pouvait te, te, te prendre ailleurs pour que tu ne puisses pas venir écouter cela tu ne puisses pas venir pour te mettre dans la position de celui dont l'éternel doit se souvenir de celle dont l'éternel doit se souvenir alors ce soir dis merci à Dieu dis-lui merci pour ta présence en ce moment là, dis-lui merci parce que il, il va faire de grandes choses il dit que le livre de souvenirs est ouvert. Allons, consignons nos actes là-bas, consignons nos bienfaits, consignons l'œuvre de Dieu que nous faisons, consignons tout cela dans ce livre de souvenirs. Afin que ce livre-là souffre pour nous, ce livre-là soit ouvert pour nous. Le jour de la détresse, le jour où nos prières prendront du temps à être exaucées, nous allons rappeler simplement à notre Dieu, Seigneur Jésus. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de moi, souviens-toi de mes actions. Regarde, comme le roi Ézéchias, quand le Seigneur m'avait arrêté, que c'est fini, il va mourir, il a envoyé son serviteur lui dit cela. Ézéchias, il n'a pas fait autre chose que rappeler à Dieu, rappeler le souvenir de ses bienfaits à Dieu. Alléluia. Et c'est important que tu puisses faire des actes que tu vas rappeler à ton Dieu. Des actes dont le Seigneur va se souvenir. Alors ce soir, il faut lui dire merci. Dis-lui merci parce que c'est lui qui, qui, qui, qui, qui inspire. Dis-lui merci parce que tu sais, tu sais que tu peux lui parler, même au travers de tes offrandes, au travers de tout ce que tu fais, de tes actions de grâce, de tes dîmes, que tu payes. Tu peux rappeler tout cela au Seigneur. Ce sont des souvenirs, tu es en train de marquer, ton, de consigner tes actes dans le livre, de souvenirs. Alors ce soir, dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il il, il, il, il, s'est souvenu de toi. Et si tu ne vois pas encore les retombées, il le fera. Et il le fera certainement. Parce que c'est une prophétie. La Bible dit que la prophétie, elle va s'accomplir. Même si elle tard, elle va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Shalom, shalom, shalom. Je veux te laisser ce soir en te bénissant, en te disant que Dieu te garde, toi et ta famille, que le Seigneur soit avec vous, qu'il ne vous laisse pas. Que tout ce qu'il y a de mauvais qui se passe maintenant, que nous voyons, toutes les mauvaises nouvelles que nous entendons, que nous lisons ou bien que nous apprenons sur les réseaux sociaux, dans les journaux, n'importe où. Que tout cela s'éloigne de toi et de ta famille au nom de Jésus. Que vous soyez couverts par le manteau ensanglanté de l'Éternel et que aucune oh, oh, qu âme forgée contre vous n'ait d'effet, parce que toute âme forgée contre vous est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Merci, merci. Shalom, shalom. Bonne nuit sous la protection de notre Dieu. Amen.